El Grande Muchachos El Canas Arratis, Alix Ferro Bambino, De Gringo del Musica Mosuratos El Bitsimos, AMGB Galaxy, Forgetap Féodal, Campbell Sungamba Paradisag, Gloranzé Bambaï, Esport Lokodashi, Grama News. Des cris de crits de pleurs, ah. mon cœur saine, suis tout seul, y'a plus rien qui reste ah. Malgré tous les seuils, toujours échec, cœur abattu, mes rêves sans éprise ah. J'en les autres, mais tout pourquoi pas moi, comme des jeux d'attentés par moi ah. Ah. Ma vie très sombre, j'ai vu l'enfer, je n'ai plus rien à faire J'entends juste mon air arrive, comme mes canaries, mon esprit dans les navires C'est pas de moment ma puce, je goût des cannabis, ne réveille pas mes cicatrices Je souffre déjà assez, les souvenirs de mon passé Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me calmer, pour oublier mon passé la famille, me dit c'est la, la vie. Mes potos ont dit c'est la rue. À qui je dois confier ma vie. Je suis dans une situation car. Où oh, les peines de guerre, ça me brise de guerre. Ça me donne la haine. Pour ça, je suis resté seul. Pour oh, les peines de guerre, ça me brise de guerre. Ça me donne la haine. Pour ça, je suis resté seul. J'ai personne à qui compter. C'est moi de m'a dégoûté. C'est mon m'a dégoûté, j'ai plus personne à qui compter C'est moi m'a dégoûté Mes cris des pleurs qui écouter. C'est mon m'a dégoûté Je oh oh oh. me promène solo la nuit pour plier les ennuis, les ennuis. Je les J'ai cogite sous la pluie, c'est que j'avais jamais plus Mon cœur est dans un état fluide, tout devient flou Je veux devenir fou A force de dire je suis déçu, mon cœur s'effondre, je reconnais plus qui je suis Melana la Bosana banda pas, ma les longs qui le bosse à Nino, son bango bawa n'a ni Bango na feiti n'a na matanga, bango na bisse n'a n'a pas La famille m'a la vie L'okondashi m'a dit c'est la rue A qui j'ai dois confier ma vie J'suis dans une situation carré de guerre, ça méprise de guerre, ça, pris, de guerre, ça de guerre me donne la haine. Pour ça, je suis resté seul Pour les peines de guerre, ça méprise de guerre, ça me donne la haine. Pour ça, je <m> suis resté seul J'ai personne à qui compter. C'est moi m'a dégoûté, mes cris des pleurs qui écouter. C'est moi m'a dégoûté, j'ai plus personne à qui compter. C'est moi m'a dégoûté, mes cris de pleurs qui écouter. C'est moi m'a dégoûté. Oh oh oh. Fanny il n'y a pas sa fille Benzem, Oji Doron la puissance, Car là gagne.